Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un travail plutôt de visualisation, de mémorisation donc un travail sur, plutôt sur l'aspect mental que sur l'aspect physique que l'on a déjà pu beaucoup travailler. L'idée est, euh, est de faire travailler en fait, euh, votre cerveau euh, par le biais des doigts, vous allez comprendre l'exercice un peu plus tard. Euh, C'est pour toutes les périodes en fin de compte où, où vous n'avez pas forcément accès à votre projet, à votre voix, à votre bloc, en difficulté ou en bloc, ou, euh, ou à la voie de vitesse, ou, euh, ou parfois même dans d'autres disciplines que, que de l'escalade. En effet, ces, euh, ces, ces méthodes permettent en fin de compte de travailler, de, de toujours euh, entretenir tout ce qui va être la, la gestuelle, tout ce qui va être euh, le rythme des, des choses que l'on fait et à quel moment on le fait. Pour cela, vous aurez besoin d'une vidéo de, de la section ou de, de votre projet, d'un smartphone ou tout autre objet qui puisse faire euh, du, euh, du son et des sons différents. Enfin, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est que à chaque fois qu'il y aura une action de main euh, sur votre projet, votre vidéo, ou en tout cas si vous n'avez pas de vidéo, vous pouvez faire la même chose en travaillant, en, en essayant de réfléchir à ce que vous faites, à quel moment vous le faites. Donc pour les mains, on mettra plutôt un son qui sera aigu. Ne dissociant pas pour l'instant gauche et les, la main gauche et la main droite, et pour les pieds, un son qui sera plutôt grave. Le but de l'exercice va être de retranscrire tout ou partie d'une voix, d'un bloc, de, en tout cas la, la, la chose que vous voulez travailler, euh, en associant un son aigu à chaque fois qu'il y a une action de main qui est faite, et un son grave à chaque fois qu'il y a un, son, un, un mouvement de pied qui est fait. À la fin vous allez obtenir, du coup, une mélodie. Une mélodie sur laquelle vous pourrez en plus ajouter la vidéo et qui vous permettra encore de continuer à travailler tout l'aspect mental et tout l'aspect coordination, de aspect visualisation de ce que vous faites, ce que vous aimeriez faire, en tout cas dans la voix, en tout cas dans le projet qui vous tient à cœur. Un premier mouvement de pied, un deuxième, un mouvement de main, un mouvement de pied, un deuxième, un clipage. Pour les plus experts entre nous, ce qui est possible de faire aussi, c'est d'arriver à complètement mettre de côté et du coup vraiment dissocier la main gauche, la main droite, le pied gauche, le pied droit. Donc avoir deux sons aigus mais des notes différentes pour, euh, pour la main gauche et pour la main droite et deux sons graves mais des notes différentes aussi pour les pieds.